Bonjour hmm. Pas ça... Ah non pas ça non plus... Ah ça encore moins... Je peux Pas mal, pas mal. Je repose. Mais elle a combien l'épée Euros. Bah merci. Bah je crois que j'ai fait une bonne affaire. J'aime bien cette épée. Eh hey, toi là Oh non Eh hey, toi Oui toi là Je vais te tuer Je vais te triper Je vais te massacrer Et je vais ensuite piller ton corps Permet Allez, vas-y, je te donne ma dague en échange. Non, pour trois raisons. D'une, ta dague ne m'intéresse pas. De deux, deux, car ça coûte trop cher. Et de trois, je parais que tu ne sais pas l'utiliser. De quoi De quoi je ne sais pas m'en servir Vas-y, donne, je te fais montrer. Pff, ok. Regarde bien. Tu vois Mais c'est pas un boomerang, ça Ça coûte une fortune Bah alors c'est quoi